Excellente à t'accorder, une vie excellente à t'accorder après la mort. Parce que la mort est incontournable pour un être humain, messieurs-dames. Voilà pourquoi ton Créateur t'appelle à ne pas jouer avec cette vie qui t'a été donnée. C'est une grâce. Et les hommes se moquent de leur éternité après la mort. Or c'est la chose la plus importante, mes amis, qui puisse arriver à un homme. C'est le savoir là où il va, après la mort. Parce qu'après la mort, vient le jugement. Soit tu descends ou soit tu montes, toi et ta famille. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu dois craindre ton créateur, le chercher de tout ton cœur, parce qu'il veut se révéler à toi. Il n'est pas un bouquin. Non, mon ami. Il est l'auteur, mes amis, de la vie. Où ira ton âme si tu meurs aujourd'hui dans ta cigarette dans le mensonge, dans la drogue, dans l'adultère, l'ivrognerie, l'homosexualité, mes amis. Vous voyez Rapport sexuel contre nature. Regardez l'humanité, mes amis. Des êtres humains sont nés d'un homme et une femme. Aujourd'hui, ils veulent aller homme avec homme et ils veulent enseigner les enfants. Vous voyez l'état de l'homme aujourd'hui Parents, c'est le temps de prendre vos familles en main et de chercher le créateur de tout votre cœur pour que votre âme soit sauvée. Ben oui, depuis quand un mâle et un mâle peuvent produire la vie Il faut un mâle et une femelle. Autant pour les arbres que les animaux, que l'espèce humaine. Reviens à ton créateur qui t'aime. Ah oui, ta vie ne t'appartient pas. Et si tu meurs dans l'orgueil de cette vie, tu risques l'enfer pour l'éternité. Nous avons un ennemi en commun, messieurs, dames, ne l'oublions pas. C'est la mort. Et devant la mort, tout le monde, mes amis, capitule. Tous ont capitulé devant la mort. Voilà pourquoi aujourd'hui, retire ta foi dans les stars. Retire la foi que tu as dans ton argent, qui ne te servira qu'à acheter ton cercueil devant la mort. Mais donne ta vie à Jésus. Parce que Jésus t'aime. Amen. Mais oui, il t'aime. Jésus est le chemin la vérité et la vie éternelle vous pensez que je suis fou j'étais un voyou avant de les rues je venais ici pour acheter de la drogue ici mais un jour mes amis j'ai crié au créateur car on cherchait à me tuer dans la rue voilà comment Jésus s'est révélé à moi et il a bouleversé mon existence messieurs dames le créateur véritable s'est manifesté en chair pour montrer aux hommes à quel point il les aime et son nom c'est Jésus Christ qui veut dire le Créateur sauve, Dieu sauve. Voilà le nom de Jésus. Et beaucoup disent non, ce n'est qu'un âme, c'est du n'importe quoi. Et tous ceux qui le disent, la plupart, sont dans le péché. Votre vie n'a jamais changé. Mais vous connaissez le Créateur plus que tout le monde. J'aimerais vous dire, mes amis, que vos habits, mes amis, sont pourris habits religieux, mais mensonges habits religieux, mais fumettes. Habit religieux, mais tu tapes ta femme. Quel est le créateur que tu as reçu Habit religieux, mais tu écoutes le rap. Habit religieux, mais c'est toi qui, mes amis, tu as de la haine dans ton cœur. Tu penses que ton créateur ne, veut, ne voit pas ces choses Tu penses qu'il est fou Tu penses qu'il est aveugle Tu penses qu'il n'entend pas Tout ce que tu fais est vu et entendu par ton créateur. Tu ne peux pas te cacher derrière des habits religieux mes amis derrière un tapis de prière le message de ton créateur pour toi aujourd'hui c'est repentez-vous parce que son royaume est proche et l'œuvre qu'il a accomplie pour l'humanité ce n'est pas l'ablution des mains mon ami ce n'est pas de se mettre à genoux c'est d'accepter la croix d'accepter qu'il est venu en chair et qu'il est mort à ta place Mort et ressuscité pour que ton âme soit sauvée Voilà l'amour du créateur véritable Moi qui étais un voyou monsieur Quand j'ai accepté Jésus Il m'a sorti du mensonge Il m'a sorti des rapports sexuels en mariage Il m'a donné une femme Parce qu'il est juste Une femme pour un homme Un homme pour une femme mes amis Le créateur n'est pas fou Femme, il ne veut pas que tu sois jalouse parce que le mariage, mariage Vous voyez C'est une alliance entre une, une Un mâle et une femelle Vous voyez C'est pourquoi il a créé Adam et Ève Il n'a pas créé Adam, Béatrice, Ève et je ne sais pas qui Adam et Ève Il y a un but à tout ce que le créateur a créé Il a sorti la femme De l'homme Il a bâti une femme pour l'homme Il a bâti tes poumons pour que tu puisses respirer de l'oxygène, pas du dioxyde de carbone, mes amis. Voilà l'amour de Jésus pour toi. Il veut retirer la cigarette de ta bouche parce qu'il t'aime. Jésus, bon courage. Reviens à ton créateur. Moi, j'étais un voyou avant, un pêcheur. J'aimais le mal. Quand j'ai rencontré Jésus, la lumière est venue dans mon cœur. Il m'a sorti du mal. Voilà l'amour du Créateur, mes amis. En lui, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de violence. Il est justice, paix, joie, amour. Voilà la puissance du Créateur pour ta délivrance. Parce qu'aucun pécheur n'héritera du royaume des cieux. Voilà pourquoi aujourd'hui, il te faut te repentir du mal. Toi qui écoutes ces paroles, abandonne la drogue, abandonne le mensonge. Fais la paix avec ton Créateur. Si tu veux être sauvé, reviens à celui qui, qui peut juger ton âme, qui peut te sauver, qui peut te délivrer de cette décadence. Vous voyez la jeunesse? voyez? La jeunesse a été souillée par le péché. Et il n'y a qu'à voir les jeunes. Aujourd'hui, beaucoup sont perdus. Beaucoup ne savent plus s'ils sont un mâle ou une femelle, mes amis. voyez l'état du monde? alors que les animaux qui sont moins intelligents que les hommes sachent très bien, savent très bien qu'il n'y a pas de gens à part le genre masculin et féminin, mes amis. Voyez l'état de l'humanité. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de revenir au Créateur. C'est le temps de sortir du mal. C'est le temps de sortir du péché, afin que ton âme soit sauvée. Parce que Jésus revient. Jésus veut te sauver. Il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Où ira ton âme si tu meurs aujourd'hui? Où ira ton âme jeunesse? Reviens à ton créateur. Reprends-toi du mal parce qu'il te voit tous les jours. Pas seulement pendant le ramadan, pas seulement pendant le carême. Chaque jour, il te voit, mon ami. Et si tu meurs dans le péché, mes amis, c'est l'enfer qui t'attend. Voilà pourquoi il faut la repentance véritable pour être sauvé. À moins que tu ne craignes pas le créateur. On ne peut pas acheter le créateur, mes amis. Il faut revenir à Jésus. Lui seul peut te délivrer du mal. Lui seul peut te délivrer du péché. Il reste peu de temps à vivre. Ton âme, mes amis, est précieuse pour ton Créateur. Et le temps que tu vis sur cette terre est compté. Reviens à celui qui peut délivrer ton âme. Parce qu'il est prêt à te faire miséricorde. Il est prêt à te faire grâce. Jésus est prêt. À se sortir du mal. Oh oui. Il n'est pas religieux, le Créateur. Vous pensez qu'il est fou? Hein? 37 000 religions, un Créateur, vous pensez qu'il est fou? Aucune religion ne plaît au Créateur, mes amis. Ce qui plaît au Créateur, c'est que ton cœur revienne devant lui, que tu aies un cœur sincère pour être sauvé. Voilà la promesse de Jésus. Repends-toi parce que le royaume des cieux est proche. Le royaume du Créateur s'est approché de toi, Bagnolet. Reviens à ton Créateur. Jésus a donné sa vie pour que ton âme soit délivrée du mal, de la drogue, du mensonge, du vol, du viol. C'est le temps de faire la paix avec ton Créateur, mon ami. Nous sommes à la fin des temps et il est temps pour toi de revenir. De revenir à celui qui veut te donner la paix éternelle, la vie éternelle, le royaume des cieux. Je vous souhaite un bon courage et bonne journée à tous.